Le grand avantage de la catalysation LED est la rapidité. Avec la lampe Pronace Smart Light, vous catalysez les gels 2 à 4 fois plus vite. Vous réduisez considérablement le temps de service. Une catalyse plus rapide résulte également en une libération plus rapide de l'énergie du gel, ce qui peut conduire à une plus grande sensation de chaleur pour les clientes aux ongles sensibles. La fonction Soft Start a été spécialement développée pour surveiller et réduire la sensation de chaleur. La lampe Pronace Smart SmartLight dispose de 4 boutons de minuterie individuels avec intelligence LED Smart intégrée. Les boutons de minuterie sont disponibles en 30 ou 60 secondes en mode Full Start et Soft Start. La fonction Soft Start vous permet de réduire la capacité de la lampe au début du processus de catalysation afin de réduire la sensation de chaleur sur l'ongle. La fonction Full Start utilise la pleine capacité de la lampe pour une catalysation optimale des couleurs et des gels de finition. Tous les gels de base et de construction Pronese catalysent en 30 secondes Soft Start. La fonction 30S Soft Start démarre à 40% de sa capacité et augmente progressivement jusqu'à 100%. Pour les clientes sensibles, vous pouvez ralentir le processus de catalysation en utilisant la fonction 60S Soft Start. En ce faisant, le processus de catalysation commencera à une capacité inférieure à 20 et augmentera plus lentement à 100 La première étape de l'utilisation de la SmartLight est de déterminer le temps et la capacité de catalysation correcte sur le dessus de la lampe. La SmartLight possède un double capteur de mouvement afin que la lampe s'allume automatiquement lorsque vous placez la main, et qu'elle s'éteigne également automatiquement lorsque la main est retirée. Le double capteur garantit que chaque mouvement de la main soit détecté, y compris un mouvement de haut en bas, de sorte que la lampe ne s'éteigne jamais ou ne clignote jamais lorsque votre main est toujours dans la lampe. Placez la main dans la lampe pour activer le capteur. Avec le majeur, suivez la rainure au milieu de la lampe inférieure afin de le placer au bon endroit. Pour une catalysation parfaite, placez chaque doigt sur l'emplacement correspondant. La lampe s'arrêtera automatiquement lorsque la minuterie expirera. Pendant la catalysation, la minuterie et le logo s'allument simultanément. Lorsque la lampe est en mode « soft », la minuterie et le logo s'allument dans la même couleur turquoise. Lorsque la lampe est en mode « full », la minuterie et le logo s'allument dans un bleu plus profond. Catalysez 5 doigts simultanément lorsque vous travaillez avec des gels de base, des gels de couleur et des gels de finition. Placez toujours les doigts dans les emplacements corrects pour une catalysation parfaite. Lorsque vous travaillez avec des gels de construction, catalysez d'abord les 4 doigts et les pouces séparément. Pour ne catalyser que les 4 doigts, vous devrez également placer votre main entière dans la lampe. Catalysez les pouces séparément et placez-les sur les emplacements gauche ou droit. Ne les placez jamais au centre de la lampe car ils ne recevront pas assez de lumière pour catalyser correctement. Vous pouvez également allumer la lampe manuellement en appuyant sur l'une des touches de minuterie. Pendant le cycle de temps, le capteur ne fonctionnera pas. Si vous souhaitez arrêter la catalysation, appuyez à nouveau sur le bouton « Minuteur ».